Bonsoir Aurélien, Bonsoir, nous sommes chez DigiMind et nous allons parler de l'histoire du social media listening et de la veille en général, alors il y a une première période mmh. qui correspond à la création de DigiMind, 98-2008, mmh. euh, qu'est-ce qui se passait dans cette période-là Donc là bah, on ne parle pas de social listening à l'époque, hein, on ne parle vraiment que de veille parce qu'on est dans le, le web 1.0 à l'époque. On est à peine quelques années, alors on vient de fêter les 30 ans de mmh. Tim Berners-Lee quand il a créé le web, donc on est juste pas très longtemps après. Et donc là, l'enjeu à l'époque de la veille pour les entreprises, bah, c'est d'arriver à trouver l'information pertinente dans, le, dans, dans trop peu d'informations, un monde du silence, mmh. euh, en fait. Donc ça, c'est un peu la, la, première, la première décennie, on naviguait là-dedans. Deuxième décennie, 2008, 2018, c'est complètement l'inverse. Voilà, donc là, c'est le contraire, là, c'est le le trop plein d'informations puisque bon dans le milieu de la première décennie euh, voilà Facebook 2004 euh, YouTube en 2006 et ainsi de suite euh, donc là les, dire, la période 2008 2018 beaucoup d'informations. Après, la mission reste la même, c'est arriver à trouver ah. l'information pertinente, mais cette fois-ci, on entend trop plein d'informations. Donc là, c'est vraiment l'âge d'or du social media listening avec euh, une pléthore d'informations, essayer de trouver euh, un diamant dans une, euh, mmh. dans une forêt vierge. En fait. bah, quand, quand, quand on a beaucoup de quantité, après, euh, le problème, c'est c'est d'arriver à trouver la qualité dedans où elle se cache. Euh, je dirais qu'on est un peu à une période où c'est, comment dire, c'est, it is the best of times, it is the worst of times. Il ouais. y a le, le meilleur comme le, mauvais, le, plus, le, le bien. plus mauvais se, se, co oui. se côtoie. Et, euh, et on a bien vu qu'en 2018... Euh, il y a eu un petit retournement de situation oui. d'un point de vue de la perception des usages qui sont faits des données par les plateformes elles-mêmes par les annonceurs oui. eux-mêmes euh, voilà, on voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'abus hein. oui. comme euh, voilà, les, les, les cas Cambridge Analytica oui. euh, peut-être une certaine lassitude aussi on... une certaine fatigue euh, mm -hmm. oui, de, de, de ces, de, sur ces plateformes euh, le, le mouvement euh, voilà, la RGPD aussi il y a permis de clarifier un certain nombre de choses sur les limites à poser en termes d'utilisation de, des, des, des données personnelles euh, après faut relativiser la chose hein. c'est euh, cette, cette, cette fatigue là elle est, elle est assez vraie en Europe en Amérique du Nord euh, ouais. quand on regarde d'autres régions du monde euh, comme l'Amérique latine ou euh, l'Asie pacifique ouais. il y a encore une utilisation qui est très très très forte ouais. et rien que par exemple sur Facebook, euh, quand on regarde le top 10 des pays qui utilisent Facebook, bon, évidemment, dedans, il y a les États-Unis, mais les neuf autres euh, sont des pays euh, d'Amérique mmh. latine, d'Asie ou d'Afrique. Donc, le 2018 a sonné le gong pour une nouvelle ère. C'est la troisième ère. 2018-2028, là, on est dans la perspective. Ouais, très, hein. très prospectif. Ouais. Alors, voilà, quelle est ta vision du monde pour ces dix années qui viennent bah, Alors, je pense, bah, Ce qui a marqué aussi euh, cette, cette nouvelle ère, bon, euh, voilà, c'est assez tarte à la crème en ce moment, mais c'est l'intelligence artificielle. Il hein. n'y euh, a, a pas très longtemps, on avait fait un petit déjeuner avec euh, Pierre Blanc, que tu connais bien, mm -hmm. hein, qui a donc, écrit un, un, un, à mon boss euh, mm -hmm. pour expliquer l'intelligence artificielle. Et justement, le but, c'était un peu de démystifier, euh, euh, voilà, de retourner un peu les mythes de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. N'empêche que euh, c'est vrai que selon moi, c'est quelque chose qui va permettre à la fois de gérer, un flux euh, d'informations qui va continuer à croître, hein, malgré tout, hein, ce n'est pas parce qu'il euh, y a un petit levé de pied euh, dont on vient de parler euh, que pour longtemps le, la quantité d'information va, va décroître, donc il y aura toujours plus d'informations à traiter, par contre il va falloir la traiter de manière un peu plus intelligente, un peu plus fine, un peu plus adaptée en fonction des attentes, des vraies attentes de, des, des consommateurs, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Euh, et donc pour ça, voilà, euh, d'un autre côté, on ne peut pas se doter de, de ressources marketing euh, d'armées de centaines ou de milliers de personnes qui vont gérer euh, des campagnes personnalisées pour chacun d'entre nous. Donc le seul moyen de pallier ça, c'est d'utiliser effectivement l'intelligence artificielle qui va être capable euh, d'adapter le message en fonction vraiment des, des attentes le plus précisément. On voit les prémices de ça euh, avec des acteurs comme Alibaba qui... Euh, pendant leur, leur grande campagne euh, voilà, où ils génèrent euh, plusieurs milliards euh, de profits en une seule journée, mmh. ils arrivent à générer à la volée des millions, euh, voire des dizaines de millions de pages mmh. de, de landing page euh, personnalisées en fonction des, des préférences ou des, des habitudes de consommation euh, de chacun des consommateurs. Mmh. Donc là, on s'oriente vers un un marketing, ce que, ce que le, le CMO d'Unilever appelait les segments of one, mm -hmm. c'est-à-dire un marketing très personnalisé, très individualisé, ouais. et ça il n'y a que l'IA qui, qui va permettre de faire ça. Retour au bon vieux one-to-one -one marketing de Peppers and Rogers, ouais, de je pense il y a 25 ans. Oui, <rire> je pense que c'est des, des affaires de cycle, hein. ouais, bien sûr. Euh, donc on est passé du one-to-one du, du -one à euh, du marketing de masse, et là, la masse est toujours présente. Mm mais on doit retourner à quelque chose de plus personnalisé, de plus localisé. Alors si on revient sur cette histoire de, du social media listing, est-ce qu'on fait encore du social media listing on, on va mettre de côté les pays émergents, parce que mmh, là, mmh. effectivement les, les, les, les cycles sont différents de chez nous, mais chez nous, enfin dans l'Europe et dans les pays occidentaux, est-ce qu'il est qu y a encore intérêt à faire du social media listing Est-ce qu'on ne fait pas un peu différemment ah, c'est toujours, toujours quelque chose qui est naissant hein. euh, vraiment euh, les, les, en termes d'usage de mmh. ce qui est possible mmh. de, de faire euh, voilà bon, on est encore en train de se chercher oui en fait. oui, oui oui complètement et de, et de, et de toujours de, de, de savoir voilà, quelles sont les bonnes actions à prendre en fonction mmh. de c'est ça, ça le cœur du sujet en fait c'est pas tellement le, le listening en soi ouais. parce que ça bon, les, les technologies permettent de le faire maintenant depuis mmh. un certain temps c'est c'est vraiment les usages ensuite euh, qu'est-ce que les entreprises euh, tirent comme enseignement euh, de ce qu'elles écoutent quels insights euh, euh, voilà, parce qu'on mmh. peut très bien écouter euh, ce que les consommateurs euh, disent sur ses propres produits, ceux de ses concurrents ou les tendances de marché euh, mais ensuite ça peut très bien s'arrêter là Donc, euh, voilà. et ensuite bah, so what, on en a fait quoi mmh. Donc c'est vraiment ça le cœur du sujet et de ce point de vue là les entreprises encore aujourd'hui sont euh, débutante. Voilà, euh, ouais, <rire> débutante, c'est loin d'être complètement mature. C'est marrant parce que j'aurais pensé que c'était quand même la fonction première du marketing d'essayer d'améliorer ça. Ah bah oui, mais il y, y a des cycle. gros paradoxes là-dedans. Souvent, les entreprises restent quand même centrées sur leur propre mm. perception, ce qu'ils imaginent des, des souhaits du consommateur, euh, et pas mm. forcément les, les perceptions réelles. Et c'est pour ça qu'on a souvent des, oui, des décalages. Et ça, bien sûr, ça tend à se... Alors, est-ce qu'il y a des, des, des bons élèves dans ce domaine-là Est-ce que le, le B2B est meilleur que le B2C ou vice-versa Je pense que le, le B2B euh, a, a de ça qu'il est plus direct dans le sens où donc, ce qui est plus... Moi, j'admire toujours les, les marketeux euh, du B2C parce que moi, j'aurais beaucoup de mal, euh, personnellement, à être suffisamment créatif pour arriver à trouver des... des accroches pour vendre des paquets de chips euh, <rire> tous les... différentes euh, tous, les... tous les deux mois. Donc, euh, ce qui est plus simple dans le B2B, mais c'est qu'on peut être plus direct, il y a une profondeur des contenus qui est plus... Mmh. Qui paraît plus compliqué en apparence, mais qui finalement est plus simple, puisqu'il peut être, voilà, il y, y a une multitude de sujets à courir. b aussi c'est vrai qu'il faut, faut arriver à ouais. constamment être créatif pour euh, attirer l'attention sur un produit ou un service qui va être toujours le même. Après, là où je pense que ça devient intéressant, c'est euh, de regarder du côté de tous les nouveaux acteurs. Ouais. De, de transformation euh, numérique hein, euh, dans tous les secteurs, hein, euh, les Airbnb, Uber et les, leurs équivalents dans d'autres secteurs, c'est de voir comment eux, justement, ils ont fait attention de manière réelle aux attentes des consommateurs et, et ça se ressent pas seulement en termes de proposition de produits et de services, mais en, carrément en termes de modèles économiques qui sont pro proposés aux, aux consommateurs. Et ça, ce sont ces entreprises-là. Qui ont fait attention aux vraies attentes des, des consommateurs euh, et qui, voilà, qui dans le cas on va dire des, des acteurs déjà en place, ils, ils auraient pu, ils auraient dû euh, faire plus attention euh, pour ne euh, pas se faire tailler des croupières sur, sur, <rire> sur leur bande par ces acteurs-là. Alors, petite de dernière question pour la route. Hum. — euh, On voit qu'il y a une, une inflexion dans les médias sociaux et dans l'usage, notamment hum. pour le social media listening, enfin pour la veille en général. Et justement, à cette veille, euh, veiller, c'est un besoin, oui, besoin euh, oui. inextinguible. Hum, hum, voilà, hum. donc Les entreprises ont toujours besoin ouais. de veiller, plus que jamais. Hum. Euh, si euh, ces sources sont toujours si difficiles à exploiter, est-ce qu'il y a d'autres sources hum. qui, qui Est-ce que tu peux nous éclairer au travers de votre expertise ?— Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que la, la partie sociale, euh, c'est toute la partie conversationnelle, donc c'est ce que les gens qui s'expriment vont laisser comme trace euh, sur les médias sociaux. Mm -hmm. euh, mais en complément de ça, on peut aussi parler de toutes les personnes qui ne s'expriment pas. Euh, et celles là on peut quand même savoir ce qu'ils ont en tête au travers des recherches qu'ils font. Mm -hmm. Euh, donc par exemple dans, dans Digimine on, on a la possibilité sur un sujet donné que ce soit mon produit, euh, mes concurrents ou une tendance de marché je peux savoir aussi ce que les gens recherchent donc toutes les tout, complémentaires des gens qui ne s'expriment pas et, et bien sûr en complément de ça il bah, y a toutes les sources euh, plus euh, classiques mais pas du domaine des médias sociaux donc, qui sont le, euh, voilà, le web de manière générale, les news, les blogs euh, mmh. euh, tout type de, de, de forums que ce soit des, via des, des, des sources publiques ou même des bases de données privées euh, voilà, avec des accès payants, etc. Y compris, ça peut aller jusqu'à, on a des partenaires qui couvrent le dark web, le deep web, euh, voilà, sur des choses un peu plus euh, touchy. Euh, mais voilà, c'est tout cet ensemble de sources qui fait une veille vraiment complète. Bonne transition, j'avais justement posé la question sur le dark web, parce qu'on oui. on en parle peu. Ouais. Et c'est une source qui reste encore mystérieuse aujourd'hui. Oui, bah, par définition, assez <rire> mal explorée. Et surtout, euh, je suppose, pour les, pour les marques qui sont un peu sensibles et ouais. qui sont la cible notamment des activistes. Euh, il y a tout un pan, effectivement, d'applications autour du dark web, du deep web qui sont, qui sont intéressantes. Notamment, on peut penser dans le B2C, donc c'est tout ce qui va être la contrefaçon. Mmh. Euh, contrefaçon, par exemple, voilà, contrefaçon, on pense souvent aux produits de luxe, euh, de retail, etc. Mais ça peut être contrefaçon de médicaments, donc là on, on touche quand même des choses assez sensibles. Mm -hmm. euh, dans le domaine de la banque assurance, ça peut être euh, démanteler des, des, des, des réseaux de fraude. Euh, voilà, Il y a, y a plein d'usages euh, possibles. Et euh, bah d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça, puisque le 28 mars, on a un petit déjeuner justement avec notre partenaire euh, Aleph Networks, qui est spécialisé donc dans les sources de Deep Web, Dark web. Euh, On fait ça avec l'atelier d'intelligence économique. Euh, on a un petit déjeuner sur ce sujet. Alors, dernière...